Eh bien, bonsoir, euh, nous sommes partis pour la deuxième partie de l'émission Radar 89. Euh, on a eu une, une, une, une perte, une panne de batterie, euh, jeudi dernier, qui nous a empêché de, de, de terminer notre propos euh, par rapport à cette émission. Donc, on a, on a commencé le 12 décembre, on a fini le 19 décembre. C'est l'émission Coup de chaud, émission Radar numéro 89. Alors notre page, nous avons une page Radar YouTube et là aujourd'hui on a une petite mésaventure, c'est qu'il y a une vidéo que, que j'ai postée, vidéo Radar Orange Macronique et elle a été censurée alors que la vidéo n'était pas publique, elle était en non répertoriée. Je venais à peine de la poster que YouTube a effacé le, le, le fichier. Voilà donc. Certainement, une façon de respecter la liberté d'expression dans le cadre des sociétés marchandes, c'est-à-dire que on a là la reprise artistique de la bande-annonce anglaise du film Orange Mécanique dans son titre français, et on y voit en fin de compte la réalité de, de, de violences subies par des personnes que les médias de masse euh, nous présentent euh, comme, des, comme des casseurs, comme des êtres violents alors que ce sont les victimes. Et donc on voit bien aujourd'hui que les syndicalistes, les gilets jaunes qui sont victimes de, de violences policières et, et de violences de la part de l'armée euh, sont présentés comme étant les fomenteurs de ces violences et ça c'est extrêmement grave. Donc j'envisage euh, et, et la page et la page YouTube Radar envisage euh, de poser une question prioritaire de constitutionnalité par rapport à notre liberté d'expression et à notre liberté artistique pour euh, exiger des explications euh, par rapport euh, au fait que notre liberté d'expression est niée et totalement de niée. Deux petites secondes, je fais juste un petit panorama pour bien montrer à tout le monde qu'on est sur la place de la République, donc euh, on tourne en extérieur. Euh, bah, c'est-à-dire qu'on aime le contact, donc on vient vers vous par la rue. Voilà, et ce sont toujours pour nos, pour nos jeux d'un c'est-à-dire que si on est sur la place de la République, c'est qu'on est solitaire de tous les grévistes, mais euh, bah voilà, dans le cadre de la grève, le dernier train est à 21h30, donc on est obligé de faire l'émission pendant notre présence sur la place de la République. Alors le drapeau qui s'agit dans le vent d'une actualité choisie par les rédactions est toujours un oriflamme qui a peu à voir avec le droit à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit à l'information est totalement nié et la liberté d'expression est niée. Comme le disait Pierre Dac, toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion respectée là. Eh bien aujourd'hui, nous sommes vraiment en dictature parce que Pierre Dac disait aussi que la démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule et on est dans le régime du ferme ta gueule c'est un petit euh, peu ce qu'on essaye de nous faire de oui, nous faire fermer nos gueules exactement, hein la, la bande au petit tron le, le, petit, le petit voyou élyséen avec ses euh, criminels euh, ministres millionnaires qui sont à la fois dans leurs propos et dans leurs actions euh, d'une violence totale et je dirais même d'une violence anticonstitutionnelle veulent nous faire croire euh, qu'ils sont là et qu'ils défendent la démocratie, mais je le rappelais dans l'émission de la semaine dernière, dont on fait la deuxième partie, c'est qu'il ne faut jamais confondre constitutionnalité et démocratie, vu que démocratie c'est le pouvoir du peuple, et la constitutionnalité c'est rien que le respect d'une constitution. Et je suis désolé, mais Franco et son Espagne fasciste disposaient d'une constitution, et le Chili de Pinochet aussi. Donc on voit bien que constitution et démocratie n'ont strictement rien à voir. Je coupe Donc, une seconde, on a... Utum Etem qui nous passe le bonjour, eh bien, il est en direct. Je, je, je te remercie et donc aujourd'hui pour nous ce qui est important c'est d'être un contre-pouvoir par rapport à ces médias de masse qui ont énormément de moyens et nous, nous le faisons de manière bénévole. Donc moi en tant qu'intermittent du spectacle, j'ai été radié euh, du nombre des, des demandeurs d'emploi alors que normalement les journalistes et les intermittents ne doivent pas répondre à ces fameux questionnaires de recherche d'emploi. Mais j'ai été radié, on m'a envoyé une lettre, parce que j'ai quand même saisi le tribunal administratif ah, comme quoi euh, on allait me réinscrire, mais je ne suis toujours pas réinscrit, c'est-à-dire quand je vais sur le site de Pôle emploi, je ne peux pas y accéder, ce qui fait que mon actualisation euh, de décembre, je n'ai pas pu la faire. Donc on est là dans l'illégalité, dans le non-droit, et il va falloir en parler sérieusement, parce que le conjoint de la jeune femme qui était enceinte de 6 mois et qui s'est fait tuer, elle et son enfant et son chien s'est fait grièvement blesser, et eh bien il n'a toujours pas un mois plus tard les résultats des analyses génétiques et donc qui fait la promotion de ces pratiques sanguinaires archaïques et féodales dans l'espace public, et eh bien c'est Monsieur le petit front et ses ministres millionnaires qui ont pour ami le prince Mohamed ben, ben Salman c'est-à-dire une criminelle crapule qui veut faire croire qu'elle est même musulmane alors que l'ensemble des musulmans euh, du monde euh, ne se reconnaissent pas dans cet ignoble type qui a quand même fait assassiner euh, Jamal Khashoggi en octobre euh, 2018 donc on va reprendre la pancarte et... et donc lorsqu'elles sont bonnes, les nouvelles se doivent de briller d'une fricheur exclusive. Lorsqu'elles sont mauvaises, les nouvelles doivent être saignantes, anxiogènes et venir alimenter les storytelling institutionnels en 16 neuvième et autres résolutions médiatiques. Et aujourd'hui, on va parler du fond du sujet. Coup de chaud, chaud comme le show business. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État extrêmement violent qui a eu lieu en Bolivie. Et dans ces médias de masse, et aussi dans ces pseudo-médias que sont Youtube, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que la vidéo Orange Macronique a été supprimée pour fait de violence. eh bien euh, on admet énormément de, de violences, ces violences quand elles sont attribuées euh, aux ennemis euh, du mercantilisme. Et effectivement, cette vidéo, je pense, elle va faire un sacré buzz, parce que pour le moment, elle est programmée en avant-première demain soir. Euh, elle va être projetée dans le cadre d'un événement qu'organise Pierre, Merechko, Pierre Merechkovski à la commune libre d'Aligre à partir de 20h. Euh, un événement où il va y avoir beaucoup de films et qui s'intitule euh, Des nuits debout au Gilet jaune. Voilà. Et euh, c'est très important parce que dans l'ensemble des médias, on, on va présenter tous ces gens qui, qui, qui font qui sont dans le cadre de la maillotique d'un monde nouveau, d'un monde qui vient nier l'argent, qui, qui vient nier la contrainte, qui vient justement restaurer une démocratie réelle, c'est-à-dire une démocratie sans délégation de pouvoir, une démocratie directe, celle que peuvent nous permettre les outils informatiques, ceux que le mercantilisme utilise pour nous asservir. Et donc aujourd'hui, on a les moyens techniques de notre euh, libération. Tous les peuples et tous les territoires ont ces moyens techniques et je tiens à saluer euh, les peuples algériens parce qu'il y a une commune qui, dans le cadre des déchéances testilentielles algériennes, eh bien, tous les citoyens et les citoyennes se sont abstenus. Personne n'a été aux urnes. Donc les candidats présentés par le système militaro-industriel algérien, euh, toutes, toutes ces potiches où tous été à 100% rejetés au néant de ce qu'ils sont. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'en France, il y ait cette même conscience politique qui se mette à poindre. On ne, on ne veut pas de Mélenchon, on ne veut pas de Ruffin, on ne veut pas de Marine Le Pen, on ne veut plus de président, on ne veut pas de maire qui, de toute manière, n'a aucun pouvoir vis-à-vis -vis des préfets. On ne veut plus de préfets, on veut la démocratie. Et comme tous les peuples, on aspire à la paix. Et on aspire aussi à la liberté d'expression. Donc, attaquons parce on veut Surtout que... qu'ils démissionnent ou tous ceux qui sont à la tête de partis, qui rendent leurs cartes et qui Alors, nous laissent vivre. Quand, quand et on construire. a quand dans un pays, on a des gens qui sont estropiés, euh, mutilés ou tués euh, par les militaires et par la police, on ne peut pas se prétendre d'opposition et rester sénateur, rester député, rester maire. Et donc aujourd'hui, cette crise, elle est réglée en moins de 15 jours. Il suffit que dès demain matin. Euh, les Mélenchon, les Coquerel les Ruffin, euh, les Le Pen tous démissionnent tous démissionnent et dénoncent cet ignoble système qui a été imposé par le coup d'état du 13 mai 58, c'est-à-dire cette libre constitution de mai 58, qui a en plus été soutenue par un putsch militaire des légionnaires de Salan qui ont annexé la Corse en 58 pour exiger le retour du général de Gaulle. Voilà, en tant que dernier président du conseil de la 4e République qui a écrit une constitution, celle de la Ve République, euh, constitution militaro-industrielle, et ensuite, en 68, les Américains ont réussi à instrumentaliser euh, un mouvement social pour virer De Gaulle et, en fin de compte, faire en sorte que cette constitution militaro-industrielle soit une constitution industrialo-militaire. Et donc aujourd'hui, les militaires, euh, ils ont servi de showroom vivant euh, pendant euh, Notre-Dame-des-Landes alors que l'affaire était pliée. Ils ont envoyé des véhicules blindés et des troupes pour bien montrer aux futurs acheteurs, euh, qu'ils soient égyptiens ou euh, koweïtiens, euh, que le matériel était un matériel tout à fait efficace pour, pour euh, réprimer euh, la populace. Voilà, la populace. Parce que c'est ce que nous sommes pour ces gens-là. Nous sommes de la, la, la populace. Donc, du 22 janvier 2006 au 10 novembre 2019, le président élu Evo Morales a régné sans partage sur l'état plurinational de Bolivie. Le produit intérieur brut du pays a doublé durant cette période, ce qui n'est pas le cas du PIB vénézuélien, alors, pourquoi cette démission imposée du 10 novembre 2019 Le 21 février 2016, 51,5% des votants rejettent démocratiquement par référendum la possibilité d'effectuer trois mandats consécutifs présidentiels. Parce que ce démocrate Evo Morales, élu, voulait se faire réélire pour un troisième mandat. Alors un petit bout sucré de mai 2005, hein, ça c'est une question. Le 28 novembre 2017, le tribunal constitutionnel invalide le résultat du référendum, donc le référendum qui refusait à M. Evo Morales le droit d'effectuer de un troisième mandat. Donc le 28 novembre 2017, le tribunal constitutionnel, on voit bien là à nouveau une constitution qu'on veut nous présenter comme étant euh, euh, représentative d'une démocratie, et donc Evo Morales, à travers son tribunal constitutionnel, dit eh bien non, le peuple toi je ferai un troisième mandat, voilà, et au motif que les partisans du nom avaient diffamé Monsieur le Président Evo Morales, tu te rends compte Ils l'ont diffamé, mais alors, quand je dis le petit front et sa bande de criminels ministres millionnaires, je dois diffamer, il faut vite me mettre en prison, je représente un terrible danger. Alors, un goût amer de 4 février 2008, parce que n'oublions pas que le 4 février 2008, Nicolas Sarkozy a fait voter par le Congrès, donc par les sénateurs et les députés français, ce que les Français avaient refusé le 29 mai 2005, sous la forme du traité de Lisbonne. Et donc, comment est-ce qu'il a obtenu ça, Nicolas Sarkozy Il a dit aux députés et aux sénateurs, si vous êtes boulé aux élections, pendant trois ans, vous touchez plein pot vos indemnités. Tu sais les indemnités sur lesquelles tu ne payes pas de charges sociales et d'impôts, mais hein, qui te donnent droit à une retraite c'est ça que les gens doivent savoir. C'est pour ça que tous ces gens-là, ils se disent d'opposition et qu'ils ne démissionnent pas. La gamelle est bonne. Le régime spécial est bon. Et donc ils peuvent crever les cheminots. Ils peuvent crever les, les médecins et les urgentistes. Elles peuvent crever les infirmières. Et les avocats aussi. Tout le monde peut crever. Les, les citoyens peuvent crever. Parce que, parce que les gens qui font partie du système, ils en croquent. Et donc,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 et Qui travaillent sur ces saumures pour, pour extraire le lithium et pour faire soit les profits des Chinois, soit les profits des compagnies américaines. Je coupe deux petites secondes, on a une remarque de Henri Lecoeuvre qui nous dit L'argent, la politique et la religion sont les trois fléaux du monde. Alors, oui. Comment tu réagis vis-à-vis -vis de ça Alors, moi, je le réagis très simplement. Je dis que quand il y a eu la, la, jeune, la jeune Suzuki qui, à l'ONU, a fait son discours euh, aussi. Euh, dangereusement stupide que celui de Greta euh, elle, elle s'est contentée de dire que c'était les anciens qui mettaient en péril la jeunesse Eh bien confondre des transnationales et des états-nations avec une partie de la pyramide des âges des peuples c'est profondément scandaleux voilà, donc alors conspiration ouverte de violents groupes oligarchiques internationaux contre les intérêts des oligarchies nationales boliviennes et de leurs alliés militaro-industriels. Donc voilà, le coup d'État qui a eu en Bolivie, c'est quoi Eh bien, il y a un grand fabricant de véhicules électriques qui s'appelle M. Musk, qui fabrique les Tesla. Il a besoin de lithium à Bakou. Voilà. Pas à Bakou... Euh... La ville. Oui. À Bakou, à... c'est-à-dire... Par rapport au prix de revient. Et donc, ça l'intéresse pas trop qu'une entreprise chinoise euh, vienne euh, en partenariat avec l'État bolivien faire des profits euh, en lâchant au passage quelques centaines de millions de dollars euh, à Evo Morales et à ses proches. Ils préfèrent instituer une junte fasciste et confessionnelle et ils en ont rien à foutre du peuple des peuples boliviens et de leur territoire. C'est la même chose qui se passe actuellement en France. On le voit. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, pourquoi cette répression hyper-violente Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs mains Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui perdent leurs yeux C'est que tout simplement, c'est un showroom pour l'armée, pour, pour que euh, les gens qui fabriquent euh, ces armements, comme par exemple Nobel Sport, Nobel Sport, le comité Nobel, les prix Nobel, ICANN... Moi je suis très heureux, je fais partie des jeunes vigilants de Taverny, je n'ai jamais souscrit à cette saloperie qu'il des gens qui, qui osent prétendre comme Jean-Luc Mélenchon, qu'après tout, ben, carboniser des femmes et des enfants et polluer pour des dizaines de milliers d'années leur territoire, ben C'était une bonne menace, c'est une menace bien démocratique. Non, Jean-Luc Mélenchon est un type abominable qui est pour les arsenaux thermonucléaires français. Moi, je suis contre. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'extrêmement violent. Il faut éradiquer les médias parce que je viens dire aux Français qu'on leur vole 3,5 à 4 milliards d'euros dans la poche tous les ans et qui vont dans, dans BNP Paribas dans EADS, au groupe Safran, à tous les gens qui fabriquent et qui entretiennent ces armes thermonucléaires et qui se font une rente annuelle énorme, énorme C'est ça l'industrie de l'armement. Bonjour, la, la violence, elle est, elle est en nous. Elle non, fait... la violence... Attends, je termine. Elle fait partie de nous. Il y a des gens qui l'utilisent, il, il y a des gens qui se contiennent. Comment tu vois ça dans le monde d'aujourd'hui Moi, je vais t'expliquer. La violence naturelle, elle est simple. Un griffe, un, un tigre, il pourra péter plus haut que son cul. Et là, je, je ne vise personne en particulier, même pas le petit cron. Il pourra péter plus haut que son cul, un tigre, et multiplier par deux les rayures qu'il a sur le jaune de son gilet. Eh bien, à aucun moment, il n'aura plus de 20 griffes. Un abruti comme Jean-Luc Mélenchon, un dangereux abruti comme Jean-Luc Mélenchon, avec le doigt sur le, sur le bouton d'une arme thermonucléaire, eh bien, il me fait beaucoup plus peur qu'un tigre. Et donc, tu vois, la violence naturelle et la violence militaro-industrielle, il n'y a pas de comparaison, il n'y a aucune comparaison. Et donc, si au niveau éthologique, l'homme est resté, enfin, celui qui ose s'appeler l'homo sapiens, il est resté un primate qui se reproduit plus facilement, un grand primate qui se reproduit plus facilement que les autres et qui est particulièrement agressif et sexiste, eh bien, c'est lié à son éthologie. Les gens qui ne savent pas maîtriser leur éthologie et qui, comme certains, pour ne pas citer Jean-Luc Mélenchon, s'entraînent à des élèves en école de journalisme alors qu'ils sont prêts à lécher le cul des directions éditoriales euh, des, des médias de masse pour simplement passer leur message euh, criminel, eh bien, ces gens-là sont tous sauf des hommes de gauche. Voilà. Moi, j'ai le plus grand respect pour toutes les écoles pour tous les élèves en école de journalisme et j'ai la plus grande compassion pour eux parce que je sais qu'après, s'ils veulent exercer librement leur métier, eh bien ce sera très difficile. Ce sera très difficile, à moins qu'ils viennent travailler pour Radar. Voilà. Donc les intérêts des peuples boliviens et des territoires auxquels ils appartiennent sont les victimes expiatoires des violents combats oligarchiques pour entretenir la croissance dévastatrice de bestiales transnationales qui engloutissent les ressources non renouvelables dans le puissant fond de leurs agressifs appétits insatiables. Et donc je vais parler des formules A. Formule 1 c'est des, des voitures de course électriques et donc euh, euh, on adore ça en Arabie Saoudite. On organise euh, ces, ces championnats de Formule 1 euh, au mépris d'Ali et ses amis. Tiens, si tu veux te reculer, tu vois, l'électricité, voilà, le lithium dont je viens de parler, le coup d'État en Bolivie, et eh bien ça permet aussi d'organiser des courses ouais, ouais, ouais. de Formula 1 électriques euh, en Arabie Saoudite, voilà, et ça c'est pas violent, ça c'est pas de la violence ni contre le peuple saoudien, ni contre le peuple bolivien. Et donc nous devons en parler. Aujourd'hui, refuser de consommer de la viande, de tuer pour le plaisir d'autres êtres vivants, de circuler en véhicule électrique sont de véritables marques de respect pour la biosphère terrestre, dont nous sommes des parties passagères en migration permanente vers la néosphère. Alors qu'est-ce que la néosphère C'est la sphère des idées, c'est la sphère de la création, et donc justement, euh, ma chronique orange Orange-Macronique, c'est une création artistique, à partir d'une création artistique, pour bien montrer d'où vient la violence. La violence actuelle, c'est un terrorisme d'État, c'est une violence institutionnelle, publique et privée, qui nous est imposée par des voyous minoritaires, parce qu'ils représentent 20 à 25% de l'armée et de la police, dont, on devra, dont le peuple devra s'occuper quand il aura... Euh, simplement reprise ce qui lui appartient, c'est-à-dire le pouvoir. Parce que dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple, vu que démocratie signifie démo peuple, démocratie, pouvoir, pouvoir du peuple, étymologiquement. Alors de quoi l'armée française a-t-elle libéré le Mali Parce que récemment, il y a eu un, un cruel accident d'hélicoptère de l'Alat, donc des, des troupes aéroportées de l'armée de terre française. Au Mali et euh, on a transformé ça comme une espèce de héros qui se battaient contre, euh, contre les islamiques d'ACMI alors qu'il s'agit d'un accident euh, d'hélicoptère et donc c'est pour ça que je pose cette question de quoi l'armée française a-t-elle libéré le Mali? Et bien tous les ans la France libère le Mali de son or de son uranium de son fer de son manganèse de son cuivre de ses diamants de son plomb, de son lithium, de son vingue et de ses produits pétroliers. Merci la France. Merci la France. Non, je dis bien merci la France, merci les gouvernements français, parce que, attention, ça n'a pas commencé sous le, le gouvernement du Tigron, sous Hollande, on était en plein dedans. N'oublions jamais que le premier voyage à l'étranger de France à Hollande, eh bien, il part aux mines d'uranium euh, d'Areva euh, au Niger gère aussi une grande, une grande démocratie. Alors, quid des victimes de l'opération euh, militaire Archange Foudroyant Alors, je rappelle, le 8 janvier 2011, il y a eu une opération militaire qui s'appelait Archange Foudroyant. Elle est belle l'image, Archange Foudroyant. C'est un petit peu confessionnel, on pourrait dire. Et puis il y a un petit côté violent, mais, mais voilà, on dirait que, que c'est le, le droit divin qui, qui a frappé euh, ignobles mécréants. Et donc, ben, trois gendarmes nigériens ainsi que deux jeunes humanitaires français vont être foudroyés par un hélicoptère de combat français. Heureusement, à l'époque, on ne déplore aucune victime dans les rangs de l'armée française ni parmi les employés de l'entreprise Areva. Sinon, en on en aura entendu parler, on en parlera encore aujourd'hui. Voilà. Un ami dont le pseudo-facebookien est pourpre Jade, avec courageusement rappelé ces quelques vérités interdites en marge de la cérémonie aux Invalides du lundi 2 décembre 2019, voire le 19, donc il y a 17 jours, hein, dédiée aux militaires morts au Mali dans un accident aérien. Il réalisait un direct avec son téléphone portable, comme nous, là, ce soir. Et une vieille extrémiste de droite voulait que mon ami aille se faire couper les cheveux. Voilà, donc on est, il est un petit peu revenu au temps d'avant mai 68, voilà. Et quelques minutes plus tard, il a été agressé physiquement par derrière par une courageuse et digne personne qui avait ensuite jeté le téléphone portable de mon ami dans l'enceinte militaire des Invalides. Alors mon ami avait été interpellé par des gendarmes et des militaires alors qu'il était simplement en train de récupérer son bien. Alors ils sont nombreux au niveau national à constituer le fasciste brésilien Jair Bolsonaro victime d'une tentative d'assassinat de la part d'un militant d'extrême gauche durant la campagne présidentielle de 2018. Et oui, quand on informe les gens, il faut tout dire. Il n'y a pas un bon terrorisme de gauche et un mauvais terrorisme de droite. Il y a du mauvais terrorisme. Et qu'est-ce que le terrorisme Le terrorisme, c'est de s'en prendre physiquement à des personnes parce qu'on n'est pas de leur avis. Et moi, je n'ai jamais appelé à ce que l'on agresse le petit con ou ses criminels ministres millionnaires. Je n'ai jamais appelé à ce que l'on agresse l'ignoble préfet l'allemand parce que je suis un démocrate mais mon droit c'est de dire que ces gens là sont des violents des gens ignobles et qu'ils pratiquent des choses qui sont illégales et extrêmement violentes voilà donc la campagne présidentielle de 2018 et eh bien ce fasciste il la remporte au second tour avec 55,1% des suffrages exprimés donc là contrairement à ce qui s'est passé en Bolivie le fascisme arrive par les urnes. De l'autre côté, il arrive par les armes. Donc on voit bien que c'est ni par les urnes, ni par les armes qu'on peut imposer la démocratie, vu que le fascisme utilise les urnes et les armes. Et il faut se souvenir aussi que, eh bien Adolf Hitler, il n'a pas, pas été nommé chancelier en Allemagne comme ça par hasard. C'est que son parti avait gagné les élections. C'est par les urnes qu'il arrive au pouvoir, ce n'est pas par un coup d'état. Alors effectivement, après, il a brûlé... Il a brûlé le taxe parce que des députés et la démocratie le gênaient aux entournures. Vu qu'il est comme beaucoup de gens, il est comme le préfet allemand. Il combat, il est dans un camp. Eh bien nous, nous ne sommes pas dans un camp. Nous luttons pour la paix. Nous luttons pour le respect de la démocratie. Parce pour que la Nous vie. sommes des démocrates. Nous sommes des démocrates et nous sommes des démocrates non violents. Personnellement, depuis 2002, je jeûne tous les ans quatre jours à l'eau, quatre jours sans rien manger, en ne buvant que de l'eau contre les arsenaux thermonucléaires français, ceux que Jean-Luc Mélenchon ne juge pas opportun d'exiger leur démantèlement. Voilà. Donc, combien sont-ils à dénoncer les criminels politiques, industriels, des groupes transnationaux (NG)? ex-GDF Suez et Alstom. Voilà. Le nuisible projet de barrage de Bélo Monté dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, eh bien, il faut bien comprendre que c'est Engie, donc GDF Suez, et Alstom qui en sont responsables. Et donc, tous les grands barrages amazoniens sont des sources d'immenses profits. Alors, comment est-ce que ça se fait On plante des barrages qui vont produire des mégawatts d'électricité dans une zone où il n'y a que quelques Indiens, des tribus de peuples premiers, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de ville. Comment, comment ça fait Ils vont créer des grandes lignes électriques, ils vont aller jusqu'à Rio pour amener le courant avec toutes les pertes en ligne. Non Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font des barrages Eh bien, ça nécessite une petite explication qu'aucun de tous les opposants à ces systèmes militaro-industriels ne vous donneront. Eh bien voici l'explication, l'électricité produite sera majoritairement vendue à des multinationales minières qui produiront de l'aluminium en détruisant définitivement toutes les riches biosphères endogènes. Et donc quand on voit ces gens qui marchent pour le climat et qui n'osent pas attaquer Alstom et Engie, qui sont les véritables destructeurs de la forêt amazonienne, mais on ose comme, comme le stupide et criminel ruffin dire c'est le fascisme au Brésil qui a gagné, c'est le fascisme qui détruit l'environnement. Non, ce sont des industriels qui veulent de l'aluminium pas cher et ce sont des industriels français avec des banques françaises. Voilà. Et donc cette violence-là elle est institutionnelle, elle est publique et privée. Alors que ce soit par les urnes ou grâce à des putschs, les intérêts militaires et industriels des oligarchies sont toujours prioritaires sur tous les intérêts des populations locales, humaines, animales et végétales et des territoires auxquels elles appartiennent. Voilà, ça c'est la vérité. Et la vérité elle n'est pas bonne à dire. Et bien envoyer quelqu'un tuer Roger Nimot. Il est sur la place de la République de 19h à 20h tous les jeudis. Mais moi, je veux que les, les journalistes du monde entier exigent que Mohamed Ben Salman traduit devant le tribunal, devant la Cour pénale internationale pour l'assassinat de Hamal Khashoggi, un journaliste. Ça ne sert à rien en France de créer un conseil de la déontologie des journalistes si on n'est pas capable d'envoyer en prison des gens qui non seulement assassinent des journalistes mais qui après dans les médias le revendiquent. Et moi j'ai vu sur Youtube cette, cette, cette, cette, cette charmante page Respectueuse de, de la non-violence et de la démocratie, et qui a supprimé la vidéo euh, Macronique Orange, Orange Macronique, eh bien j'ai vu une vidéo où le prince Mohamed Ben Salman disait que, eh bien oui, c'était lui le commanditaire, mais quoi, a, on n'allait quand même pas l'emmerder avec ça. Voilà. Et comment ça se fait qu'on va encore recevoir avant ce type-là Comment ça se fait qu'aucun contrat n'est dénoncé avec ce criminel Comment ça se fait qu'il y a un groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale que ni Mélenchon ni Ruffin n'ont jamais dénoncé Jamais Ni après l'assassinat d'Amjad de, de, al-Moyabid le 11 juillet 2017, ni après l'assassinat tarantinesque de Hamal Khashoggi le 2 octobre 2018, ces gens-là ne sont pas des gens d'opposition, ces gens-là sont des violents, ils acceptent que ce système soit un système violent. Quand Jean-Luc Mélenchon à Marseille, devant une foule, dit qu'il n'y a pas plus que xénophobe qu'Emmanuel Macron, et après devant un journaliste, il se retrouve en face d'Emmanuel Macron, et le journaliste fait remarquer à Jean-Luc Mélenchon à côté de Macron, « Ah monsieur Mélenchon, n'est-ce pas vous qui avez dit qu'il n'y avait pas plus que xénophobe ?» que M. Emmanuel Macron Et la réponse de M. Jean-Luc Mélenchon Oh ben non, non, non J'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Eh ben non, t'as jamais demandé, Jean-Luc, que soit dissous immédiatement le groupe d'amitié France Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée Nationale. Non, parce que tu es, tu es du système, tu fais partie du système et tu vas en croquer. Et cette constitution, elle te plaît bien. Et tu vas affirmer à tes électeurs qu'en 2022, ils vont se mobiliser Ils vont se mobiliser Qu'est-ce qu'ils vont faire en 2022, les gens Eh bien ils vont élire... Le Rassemblement National. Et comme tu as permis l'élection de Macron, tu auras permis l'élection du Rassemblement National. Et donc, moi, j'appelle du 15 au 22 mars tous les gens à rester chez eux, à rester chez eux parce qu'on les éborne dans la rue depuis des mois. On ne les écoute pas. On va leur voler leur retraite alors qu'actuellement, il y a plus de 200 000 camionneurs qui vont perdre leur retraite à cause du boursicotage des fonds de pension. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut que le gouvernement détermine les points de retraite. Et demain, demain, on verra, comme quand j'étais enfant, des vieux fouillants dans les poubelles, alors qu'ils auront travaillé toute leur vie. C'est inacceptable. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens de FO, de la CFDT, de la CGT, qui négocient avec ce gouvernement de crapule. C'est ignoble. Il y a un sens au mot « retrait ». Il y a un sens au mot « retraite ». Il n'y a pas d'intervention. Le fascisme militaro-industriel est une marche forcée que seul le renoncement raisonné peut enrayer, voire stopper. Travailler moins pour produire moins, pour vivre mieux et plus. Et j'ai notre ami qui veut intervenir et donc je lui passe l'esquimau. Bah, Parle fort. Euh, bah, bonsoir à tout le monde. Euh, C'est pas la première fois que je suis avec les grands copains. Euh... Euh, sur la place République, comme, comme d'hab' tous les jeudis, euh, à, à, comme euh, il a parlé lui, Jalouk je, je, Mélenchon, oui, elle a proposé déjà la 6ème République, et Emmanuel Macron, qui n'est pas un président de la République, mais c'est un chef d'État national a envoyé des par quelqu'un. En fait. et donc et c'est même Jalouk Mélenchon, il n'a pas parlé de ces problèmes que ça se passe dans le monde, pour dire. Euh, euh, C'est en question de en corruption euh, d'un système qui est plein de corruption que nous même pas on connaît euh, on ne connaît pas. Euh, C'est comme pour dire, euh, euh, comme ce sont des francs maçons, cette personne qui sont en train de, de diriger tout. et Nous, on doit être les ignorantes euh, et, et les autres ils sont plus intelligents que nous. Non, ce n'est pas le peuple qui doit avoir plus de le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui doit avoir plus de le peuple. Absolument. Et c'est parce que c'est tous ensemble, on, on, on se donne la main, nous on est plus fort. Ouais. Euh, bonne continuation, euh, merci beaucoup pour la parole. André, merci beaucoup pour ton intervention. André, je te remercie, mais moi je, je dis une chose, je tiens à modérer. Non, il ne faut pas avoir peur du peuple. Parce que la peur, c'est quoi C'est le terrorisme un peuple qui voudrait faire peur, ce serait un peuple terroriste. Aujourd'hui, les peuples ils veulent la paix partout dans le monde. Partout dans le monde Cite-moi un peuple qui veut pas la paix. Tous les peuples veulent la paix. Les gens qui veulent la guerre, ce sont les gens qui veulent des ressources pas chères. Ce sont les transnationales et les États-nations qui sont devenus leurs valets. Parce que aujourd'hui, ces transnationales elles réalisent plus de profits que le produit intérieur brut de beaucoup de la majorité des États-nations. Et donc, les peuples Donc sont on comprend otages. bien pourquoi nos villes euh, les intéressent. Exactement. Travailler moins pour produire moins, pour vivre mieux et plus. Mais alors nous devons exiger du pouvoir de vivre et non du pouvoir d'achat. Et retrouver notre pouvoir naturel et direct de décision politique en cessant de nuisiblement déléguer. Et oui, il faut boycotter les urnes, c'est très important. Et moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a une ville en Algérie qui, dans le cadre des bouffonneries des déchéances pestilentielles 2019-19, personne n'a été voté. C'est formidable, c'est formidable si on pouvait voir ça en France pour les prochaines municipales. Ne pas déléguer son pouvoir lors des élections municipales du 15 et du 22 mars 2020 est vital pour pouvoir exiger des préfets le désamiantage sécurisé et rapide des établissements scolaires. Il en va de la santé et de la vie des enseignants et des élèves. Oh putain, Roger, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie dans son émission Radar Méfions-nous de toutes les personnes qui prétendent agir pour notre bien et qui veulent que nous légitimions par nos votes leur pouvoir sur nos vies. Non La seule démocratie réelle, c'est la démocratie direct ouais, la ensemble seule, la seule soyons les grains de sable <coughs> insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et la prochaine ce sera l'émission 90 et je vais passer l'esquimo à mon ami euh, à mon ami Marc parce que moi ça me je sais qu'il a des choses à nous dire. Tu veux que je parle de quoi ah, c est, c est, Moi, je, je sais que par rapport à ce qui se passe à l'NCF... Par rapport à ce que tu avais dit, j'avais juste un mot qui m'est monté euh, tout de suite à l'esprit. C'est « vive la commune ». La commune, on l'a connue. Euh, C'était justement une démonstration de ce que tu viens de dire. La, la démocratie directe. Effectivement, ils ont payé très cher le prix de, de vouloir ensemble euh, décider de ce qui était bon pour eux euh, au sein de la ville de Paris. Et pour moi, c'était le plus bel exemple concret de ce qu'on peut faire ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, sur les luttes, eh ben, elles sont belles les luttes. Aujourd'hui, je les aime comme jamais. Pourquoi parce que c'est notre façon à nous d'exister, puisqu'on n'a pas le choix, on leur donne nos vies, et eux, en échange, ils les exploitent. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Roger. C'est moi qui te remercie, Marc.